Celle-ci, c'est la solution qui nous permet de collecter, de centraliser et de gérer toute la donnée qui va être utile pour la croissance de notre business. Wercito, c'est une entreprise bordelaise qui est née en 2020. C'est une solution qui permet de mettre en relation des business, des marques qui ont des besoins d'externalisation, de stockage avec des entrepôts qui ont toute la capacité la disponibilité pour recevoir la marchandise. Au moment de notre lancement on avait vraiment besoin d'une solution au départ de facturation qui soit facile d'utilisation et simple à implémenter et après un benchmark du marché, celle-ci s'est imposée comme la meilleure des options et en plus c'est une solution française. On a commencé par utiliser le module facturation pour faire le lien entre les devis fournisseurs et les devis clients. Et ensuite, on a étendu l'usage de celle-ci avec le module CRM Prospection Vente, notamment pour gérer toute la partie fournisseur, tout ce qui se passe au niveau de la data de nos entrepôts et pour, du coup, optimiser toute la collecte de data qui est liée au cœur de notre business. Celle-ci nous permet de nous faciliter la vie au sein des équipes et entre les équipes elles-mêmes. Donc, c'est un véritable gain de temps et de productivité pour Wercito depuis le lancement du business. On a des équipes support qui sont très présentes, qui sont extrêmement réactives, qui nous accompagnent sur toute la prise en main des fonctionnalités. L'aspect que je préfère chez celle-ci, c'est toute la modularité et toute la flexibilité qu'on peut avoir autour du projet, puisque aujourd'hui nous travaillons sur un secteur d'activité qui est relativement complexe. C'est une solution sur mesure qui s'adapte complètement à notre métier. Aujourd'hui, nous avons de grandes ambitions de croissance avec WeRCito, et en fait, on n'imagine pas le futur sans celle-ci. On espère évidemment continuer la collaboration et renforcer notre utilisation sur d'autres modules que celle-ci va développer dans le futur.